Cette idée recherche de fuite sur un réseau extérieur en Plymouth. Après avoir injecté le gaz traceur, nous avons pu localiser la fuite à cet endroit-ci. C'était cette idée recherche de fuite.